Alex, la fille derrière, elle te regarde depuis tout à l'heure. Mais quoi. si je te dis, elle te regarde. Mais si. Tu peux m'appeler Allez Alors, je t'avais pas dit Tu vas lui envoyer un texto Ouais, ouais, je pense, ouais. Non, tu sais quoi Tu vas faire mieux. Tu vas l'appeler. Non, non. Bah non. Mais si, Mais tu bah vas l'appeler. Si Mais je vais te montrer. Regarde. Là, j'appelle ma mère. Allô Allô maman Oui, comment tu vas mon fils Ça va, et toi Mais t'es où C'est génial, <rire> Ça va, je suis dans un bar. Maman, je te rappelle plus tard, d'accord D'accord, bisous. Allez, je t'embrasse, bisous. Alors Tu vas l'appeler Allô Julia Oui. Oui, euh, on s'est rencontrés hier soir euh, au bar. Euh, du coup, je. Oui, oui, je me rappelle bien. Oui, voilà. Euh, Est-ce que tu serais disponible pour prendre un, un café Oui, demain. Parfait, à, à 15h Oui, au café 80 rue Jean-Pierre Timbaud. Très bien. Très bien, bah ça marche. À demain alors. À demain. Bisous. Allô, J'arrive dans deux minutes. Ok, super, merci. Au restaurant Isla Kalaka, bonjour. Oui bonjour. Bonjour, ce serait pour réserver une table ce soir à 20h pour deux personnes s'il vous plaît. Oui, à quel nom Alors ce sera au nom de Alexandre. Très bien, c'est noté. Très bien, merci beaucoup. À ce soir, au revoir. s'il vous plaît, dépêchez-vous. Allo mon amour, ça y est, rejoins-moi vite Hôpital Cochin